Mon fils est un bon garçon. Il est malin pour son âge, il essaie vraiment d'être le plus gentil possible avec les autres enfants. Quelquefois, il fait des erreurs. Mais comme tous les autres enfants, il a ses propres raisons pour justifier ce qu'il a fait. Avec une logique enfantine imparable. C'est ce que dit maman quand elle est en colère. C'est pas grave si j'ai traité de trop du cul, c'est comme ça que tu appelles tes collègues quelquefois. Il fallait que je casse l'écran pour laisser sortir les petits personnages à l'intérieur. Ils étaient prisonniers. Bah, Rebecca, une fois, elle a ramené son chaton à l'école dans son cartable. Alors moi aussi, j'ai le droit. Je veux dire, ça peut avoir du sens. Et cette vision hyper simplifiée du monde peut être problématique. Certaines choses ne sont pas convenables, juste parce que d'autres personnes le font. Mais on est des adultes, donc on sait tout ça. Ce qui nous emmène à ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'étais garé sur le parking de l'école, attendant que les instituteurs accompagnent les petites sections jusqu'au portail. J'allais récupérer mon fils et son ami Jérémy. Un bel après-midi de jeu et un bon goûter les attendaient à la maison. Jusqu'à ce que les parents de Jérémy viennent le chercher. Les enfants sont sortis du bâtiment, et mon petit Andrew est venu me rejoindre plein d'excitation. Derrière lui... Le suivait Jérémy d'un pas hésitant, l'air très grognon. Andy, pourquoi ton copain a l'air si ronchon Lui ai-je demandé alors qu'il s'approchait de la fenêtre de la voiture. Il vient juste de se souvenir que sa maman a fait des cookies hier et qu'il n'en aura pas aujourd'hui, a-t-il répondu d'un ton dramatique. Eh bien, si le fait de venir à la maison le rend si triste, peut-être que je devrais appeler ses parents pour qu'ils viennent le récupérer maintenant. Non, papa Je sais quoi faire. Il a souri et s'est dirigé vers son ami. Hey « Hé Jérémy On a des classes, des cookies et même la nouvelle Xbox Tu peux venir jouer avec nous Ça sera plus amusant que de rentrer maintenant On te ramènera même à la maison en voiture après ça !» Après ça, il a commencé à tirer la manche de son ami pour le faire rentrer dans la voiture. Mais je suis rapidement sorti de celle-ci. « Attendez un peu les garçons, je dois parler à Andy un instant. » J'ai emmené mon fils à l'écart. Et tu ne peux pas mentir de la sorte à ton ami, juste pour le faire venir jouer à la maison avec toi. Ne sois pas content de voir qu'une fois à la maison. Rien de cela n'est vrai. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps avec Oncle Tim pour trouver des amis pour jouer avec moi chez lui. A-t-il répondu avec un regard sceptique. Quels amis Oncle Tim et moi on va au parc des fois. Et on ramène des amis pour jouer. Ils les ramène chez eux après alors c'est bon C'était le jour où j'ai appris que mon beau-frère avait kidnappé et assassiné plus de 30 enfants en utilisant mon fils comme appât. Andrew pensait que ses amis du parc rentraient toujours chez eux, mais Dieu seul sait ce qui leur est arrivé avant d'être brutalement tué. Des fois, il faut vraiment prêter attention aux raisons qu'ont les enfants de faire ou de dire certaines choses.